bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui nous allons voir ensemble comment installer le profil développeur alors c'est le profil qui vous permet d'avoir les bêtas avant tout le monde alors attention puisque installer un tel profil peut engendrer des bugs sur votre iphone donc si vous installez ce profil serez en aucun cas responsable si votre iPhone bug, c'est vous-même qui aurez pris la décision d'installer ce profil. On va tout de suite voir ça ensemble, c'est parti les amis iOS, WatchOS et iPadOS en avant pour cette vidéo les amis. Voilà donc les amis, je vais vous montrer aujourd'hui comment j'ai installé ma version iOS développeur gratuitement. C'est une technique que vous pouvez utiliser puisqu'on on la trouve sur internet. Je me permets de vous montrer cette technique. Mais attention Si vous installez un tel profil, sachez qu'il existe les versions iOS bêta Public. Les versions publiques sont des versions quand même plus stables que les versions profil développeur, puisqu'elles arrivent sur les iPhones pour les développeurs avant les versions publiques, ce qui veut dire que vous pouvez essuyer des bugs, donc apprendre avec des pincettes, ne pas installer cette version bêta, ce profil bêta iOS sur votre iPhone principal, car vous pouvez essuyer de gros plâtres, vous pouvez même avoir un iPhone qui se brique. On peut par la suite supprimer le profil, tout simplement en vous dirigeant dans Réglages, Général et sur Profil, et vous supprimez ce profil. Ces profils peuvent être installés sur WatchOS, iPadOS et iOS. Aujourd'hui, je vous partage iOS 14 pour installer les versions 14.5. C'est parti donc pour cette vidéo ça va être très simple, ça va être une vidéo accessible à tous, puisque vous savez que sur Vision High Tech, on parle d'accessibilité, et aujourd'hui, on va se diriger sur un site. Pour récupérer donc ce profil développeur, bêta pour iOS 14.5, demandez-moi le lien directement en section commentaires, et pour chaque commentaire qui m'auront demandé ce lien, je vous l'enverrai personnellement. N'hésitez pas, donc, mettez-moi un petit commentaire me disant « Peux-tu m'envoyer le profil ?» Et je vous l'enverrai instantanément. Allez, on continue la vidéo, les amis, c'est parti. Donc, vous allez ouvrir une page web. « niveau de bêta profil. »« Bêta profil. » Alors, si vous n'êtes pas sûr, je répète, sachez que ce que vous allez faire maintenant au niveau de l'installation du profil, vous êtes entièrement responsable. Si vous installez ce profil, donc une fois que vous avez ouvert cette page, vous descendez comme d'habitude pour les gens qui ont Voiceover. Ici, vous allez trouver donc les profils, les derniers profils iOS 14. iOS 14 download. iOS 14 download. Donc ça, c'est le dernier la dernière version iOS 14.5. Ce profil, c'est celui qui vous donnera la dernière version iOS 14.5. En version développeur. Aujourd'hui il n'y a pas trop de bugs mais ça peut être dans les prochaines versions buggées donc faites très attention. On continue si vous descendez dessous Ayo. Ayo, dessous vous avez donc deux boutons download. Bouton. le bouton download bouton. ou le bouton IPSW qui est un fichier très spécial j'ai d'ailleurs fait pas mal de vidéos là dessus n'hésitez pas à marquer ça sur youtube avec le nom de ma chaîne et vous allez retrouver toutes ces vidéos donc sur cette page vous allez rencontrer les trois profils iOS, WatchOS et iPadOS donc vous allez pouvoir aussi bien mettre les bêta profils pour votre montre pour votre Apple Watch, pour votre iPad ou pour votre iPhone. Lorsque vous allez cliquer sur Download, tout de suite écoutez ce qui se passe en plus l'avantage c'est que c'est complètement accessible et vous pouvez faire cela directement à partir de votre iphone sans passer par un mac ou par un ordinateur donc ici on nous demande si vous voulez vraiment télécharger la version bêta profil vous allez donc tomber sur ce bouton télécharger quand même ce qu'on va faire tout de suite enfin, profil message web ce qui est intéressant ici, c'est qu'à partir de votre iPhone, vous êtes capable de le télécharger directement à partir de Safari, à partir de votre iPad. D'ailleurs, même le profil WatchOS, il faut le télécharger à partir de l'iPhone. C'est ce qui vous permettra de l'installer sur votre iPhone et de le transférer sur votre montre. Donc, on va confirmer. Ignorer. bouton, ce site rechargé, ce site tente de télécharger un profil de configuration. Autorisez-vous cette action Alors, nous, on va dire oui. Ignorer. bouton, Autoriser. bouton. On va donc autoriser. Autorise avertissement. Profil téléchargé. Vérifiez le profil dans la préglage si vous souhaitez l'installer. Fermez, bouton. Alors maintenant, il nous l'a mis dans l'application réglages et général. On va tout de suite aller voir ça, les amis. Adresse profil point Général. Bouton. On se dirige sur Général. Information. Bouton. D'ailleurs, regardez ici. Mise à jour logiciel. Bouton. Mise à jour logiciel. En cours iOS 14.4. J'ai bien actuellement iOS 14.4 d'installer. Votre logiciel est à jour. Et on me dit bien que mon logiciel est à jour. Donc, je n'ai pas de possibilité de télécharger iOS 14.5. Tout de suite, donc, on revient dans Réglages et Général. Une fois que vous êtes entré dans Général, Certification, bouton. Vous avez donc un nouveau item qui est apparu qui s'appelle Profil, bouton. Profil, on rentre à l'intérieur. Téléchargé en tête. On voit ici qu'on a téléchargé un profil iOS 14 bêta, software profil, Apple Link, bouton, iOS 14 bêta, développeur, attention j'insiste bien sur le, le mot développeur, vous avez des possibilités de vous inscrire aux versions bêta développeur public qui seront bien moins buggées au cas où, mais si vous voulez tenter l'aventure, vous pouvez télécharger celui-ci, donc on rentre iOS 14 Beta Software Profil Apple Inc. Donc ici on voit que par Apple profile Signing Certificate. on va l'installer. Donc si vous êtes OK pour l'installation de ce profil, vous partez complètement en haut à droite sur le bouton Installer, Installer. bouton Installer. Code. 0 sur 6 valeurs saisies. Ici, on vous demande de taper votre code si vous aviez un code de déverrouillage. C'est parti. 3. Annuler, bouton. Ici, on me demande le contrat. Apple qui nous demande d'accepter le contrat de développement. Installer. bouton. Vous partez complètement en haut à droite et vous faites installer. installer. installer. bouton. Un, un petit tiroir tout en bas de votre iPhone s'ouvre et vous demande... Annuler, installer, bouton. Et vous, et vous demande de confirmer l'installation, ce qu'on va faire tout de suite. Avertissement, redémarrage nécessaire. Donc on nous demande de redémarrer l'iPhone pour que le profil soit pris en compte. Redémarrez votre iPhone pour appliquer les modifications. Redémarrer, bouton plus tard, bouton. On peut donc faire plus tard. Redémarrer, bouton. Et redémarrer, ce qu'on va faire tout de suite. Voilà les amis, donc ici on est en cours de redémarrage de notre iPhone. Vous allez voir que maintenant le profil iOS 14.5 va nous être présenté. Ça c'est plutôt cool. Système, une notification. Système, ah, rendez-vous. Oui. Votre... Mon iPhone a redémarré. Réglage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes déjà un testeur en bêta public ou si vous êtes déjà un testeur en bêta développeur. Ça m'intéresse, ça peut être vraiment utile d'échanger entre nous. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait des tests en version publique ou en version développeur. Ça peut être vraiment sympa de le savoir. Alors, on rentre tout de suite dans... Réglage. On cherche Général. Général. Bouton. Information. Mise à, jour, Mise à jour logiciel. Bouton. Mise à jour logiciel. En cours. Et regardez cette magie. 10 bêta version of iOS 14.5 bug fixe et d'improvement. Regardez donc la magie ici. J'ai donc l'autorisation d'installer la version iOS 14.5. 10 bêta version of iOS 14.5 bug fixe et d'improvement. HTTP 2.10 beta version of iOS Shoudon Libi de poignet téléchargé et installé. Bouton. Je peux donc télécharger et installer la dernière version iOS 14.5 du jour. Ça peut être vraiment sympa de pouvoir faire ça. Je peux donc lancer mon installation iOS 14. Et ça, vous pouvez le faire aussi bien sur iPadOS que sur WatchOS. Dites-moi si vous êtes un utilisateur des versions bêta, si la vidéo vous a plu et de me dire en commentaire si vous désirez voir d'autres vidéos de ce genre ou Dites-moi actuellement si vous êtes en train de tester certaines versions ou publiques ou développeurs et si vous rencontrez des bugs à ce sujet. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Je vous dis donc à très vite sur une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut à tous.